Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Benoît Bagné, le fondateur de la boîte de jeux Parangon de l'édition française, adoré par ses fans et jalousé par ses pairs. Euh, bonjour Benoît, est-ce que j'ai fait une bonne description Ah ouais, un petit peu flatteuse sans doute, je suis pas bien sûr qu'on me jalouse et je suis pas bien sûr que je sois que adoré, mais, mais c'est gentil. Alors j'ai comme d'habitude beaucoup communiqué sur les réseaux avant cette interview et visiblement on n'a quand même pas grand chose de méchant à, à te redire et on vous voit vraiment, la boîte de jeu en tout cas par rapport à votre travail Particulièrement avec, par rapport à votre travail sur Kickstarter, comme des paladins. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'avoir une popularité qui est quand même assez haute et de manière assez constante en bah, as conscience, Ça fait plaisir déjà... Ouais, on en a conscience, je pense. Euh, après, euh, nous, ce qu'on voit, enfin, pour euh, expliquer, on voit ça, bien sûr, mais ce qui nous marque beaucoup, bah, comme un peu tous les créatifs, ou en tout cas une bonne partie des créatifs, c'est les commentaires négatifs qui, en fait, sont pas très nombreux, mais tu en as 1%, et en fait, celui-là, il va vraiment te de marquer. Donc, je le vois quand même que la boîte de jeu a une bonne image et je pense que, donc j'en suis très content à titre personnel, mais je pense que c'est aussi un, un travail collectif de, on est quand même cinq, euh, voilà, de toute l'équipe et qui se donne vraiment beaucoup. Et, et voilà, c'est une reconnaissance et je suis content pour eux. Quoi. Et puis pour les auteurs et pour tous les gens avec qui on travaille. À ton avis, il y a un secret Tu penses que vous avez une façon de travailler, une boîte secrète qui fait que, que vous êtes vu euh, Vous avez cette image ou... mmh. Pff, je... Pense pas. Après, il y a plein d'éditeurs qui travaillent bien. Après, euh, enfin, je me, je me sens pas particulièrement euh, unique ou euh, meilleur ou quoi que ce soit. Et, euh, je pense qu'on essaie de faire le mieux qu'on peut. qu'on essaie de se donner les moyens. Que tout le monde est très investi au sein de l'équipe et que, euh, bah, quand on essaye à la fois d'être sincère, de se dire bah, qu'on est des joueurs aussi et comment est-ce qu'on aimerait que les choses se passent en tant que consommateur, euh, bah voilà, on, en travaillant avec sérieux aussi, bah, peut-être qu'on en arrive là. Après, il y a aussi une part de chance, il y a des choses qui se passent bien, euh, parce qu'il y a plein d'éditeurs, des fois, qui, qui peuvent avoir des moments durs avec des critiques fortes et qui, pourtant, ont essayé de faire au mieux, quoi, tu vois. Et, et ils ont eu une emmerde, un truc qui... enfin, bon, Tout ce qui peut se passer dans l'édition et qui se passe mal. Après, des fois, j'ai le sentiment et peut-être que je me trompe, mais que il y a un petit défaut de communication qui peut arriver. Et je sais pour l'avoir vécu sur certains projets que euh, quand tu es dans un projet et que tu as un problème, ce bah c'est pas facile d'aller voir les gens et de leur dire « voilà, j'ai un problème, mon problème c'est ça » ou « j'ai fait une erreur, mon erreur c'est ça » etc. Mais en fait, c'est hyper important de le faire alors qu'on a tendance à ne pas le faire et à essayer de le cacher ou de dire « attends, ça va peut-être passer » et tout ça. Euh, parce qu'en fait, quand tu le fais, bah, d'un coup tu es un peu sincère et puis pour peu que tu le sois sincère vraiment et… Et bah, les gens, ils comprennent. quoi. Je pense que les, de base, personne n'est particulier... Enfin, il y a des gens qui sont un peu moins sympas, mais dans l'ensemble, la globalité de la communauté du jeu, elle est bienveillante, tu vois. Et du coup, bah elle comprend que tu as essayé de bien faire, que tu as pu te tromper, etc. Et que t'expliques Et les gens, ils peuvent comprendre. Alors tu es très présent sur euh, sur certaines plateformes, certains réseaux sociaux, on va parler de Quote parce que j'y suis beaucoup aussi, euh, du coup tu dois te rendre compte qu'il y a un, un phénomène euh, peut-être aussi un peu d'idéalisation quelque part hein, de ta boîte, est-ce que du coup, alors pour moi c'est marquant surtout depuis It's a Wonderful World, la première campagne, mmh. et depuis ça se dément pas, est-ce que… Toi qui le vois de très près et en direct, est-ce que ça met une pression supplémentaire à chaque nouvelle sortie, soit un nouveau jeu ou une extension de, de of World of Warcraft Est-ce qu'on se dit bon, euh, on part avec ce capital-là, il faut pas merder, quoi Ou est-ce que tu le vis assez ouais. simplement Non, non ça, ça met une pression. Après, c'est important la pression, en fait. C'est c'est ce qui fait qu'on se dépasse. Le, le stress, mais pas dans le sens stress négatif, mais voilà, d'avoir une ambition ou, ou et des gens qui attendent des choses, c'est important parce que moi, en tout cas, moi, c'est un moteur. Et après, oui, c'est une pression, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait quelque chose de bien, où voilà, on a livré, typiquement, je vais prendre les durées de livraison, mais il y a plein d'autres sujets, mais euh, un des enjeux depuis, euh, depuis, après Clash of Rage, en fait, euh, qui a eu un an de retard, euh, je me suis dit, c'est pas possible de livrer des jeux avec du retard comme ça, c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça, et du coup, mis beaucoup de, moi, j'ai mis beaucoup de pression sur mes équipes, euh, et, les jeux, et, et je me suis créé une pression des gens pour dire, OK, on met des dates les dates, on les respecte, en fait, parce que c'est comme ça qu'on devient crédible. Et Certes, à court terme, j'ai un sentiment que, finalement, finalement, bah, je... pas que les gens s'en foutent, mais au final, ça compte pas tant que ça. On voit des éditeurs qui, des fois, peuvent mettre beaucoup de temps pour des bonnes ou des mauvaises raisons. C'est pas du tout à moi d'en de... juger, mais et au final, ils lancent campagne, une autre campagne, etc. Et tout... Ça pèse pas tant que ça, mais je me suis dit, dans le temps, en fait, à un moment, là, il y a beaucoup de projets, beaucoup de KS, il y a beaucoup de gens en attente. Si on veut être des professionnels, en fait, juste devenir une boîte qui n'est qui, qui est plus des mecs dans un garage, ce qui est une partie du milieu de l'édition. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est que c'est ça le milieu de l'édition. C'est beaucoup mmh, d'amateurs qui ne se payent pas. et qui, voilà, qui travaillent à côté, euh, et, bien sûr. Voilà. Et du coup, si on veut sortir de ça, si on veut donner une image professionnelle et, et être une, une boîte importante, eh ben, on doit respecter nos délais. C'est le premier truc, on doit respecter nos délais. Et bah, quand on n'y arrive pas, on ne doit pas dire « Ah ouais, excusez-nous enfin, ». Ah, c'est pas très grave, on a deux mois de retard. Si, on a deux mois de retard, en fait, pardon, on a deux mois de retard. Et ça, ça a été le, un des premiers points sur lesquels moi, je me suis mis beaucoup de pression euh, suite à tout ce retard de Clash of au-delà du fait que du retard, c'est de la perte d'argent, en fait, hein, parce qu'il y a les salaires, il y a tous les frais fixes, etc. Donc, du retard, c'est aussi des projets qui, qui peuvent se retrouver non viables à terme. Mmh. Et Pardon. Ouais, Vas-y, vas termine, s'en prie. Non, non, je, juste, bah, oui, il y a une pression de ça, mais c'est une pression que moi, je considère positive parce que ça nous oblige à réfléchir, à faire plus, mieux. Et après, des fois, on peut se rater comme tout le monde, mais en tout cas, on a cette ambition d'aller plus loin. Okay. Euh, alors on va passer justement à l'épisode Clash of Rage qui maintenant fait partie de l'histoire en plus est-ce que sur les derniers projets euh, qui ont été des, des roquettes hein, les, les deux Wonderful World plus le, le Demio qui a l'air de se passer tout aussi bien là sur ces derniers instants est-ce qu'il y a quand même des, des choses que tu considères comme des erreurs ou des loupées, des choses que tu aimerais pas reproduire sur ces projets qui apparaissent quasiment comme des sans-faute pour euh, le public Ouais, alors il y en a toujours Franchement, euh, chaque fois qu'on sort d'une campagne je me dis, peu importe son niveau de succès je me dis toujours, ah, alors pas tout de suite à la sortie, mais peut-être après, quand on l'analyse, ah ouais, ça, on pourrait l'améliorer, ça euh, on peut prendre quelques exemples. Au jour, après, on aurait écrit pas mal l'histoire, a euh, posteriori, souvent, parce que la première campagne d'It's Second Wonderful World, c'est OK, mais ce n'est pas un méga-succès. En fait, mm -hmm. ce qui donne cette impression de succès sur It's a Wonderful World, en fait, c'est aussi les ventes boutiques, c'est le succès mondial du jeu. À, à notre échelle, on reste un éditeur... Euh, petit, en fait, par rapport aux au, au mastodontes du secteur, mais, mais, euh, mais ça, ça, ça réécrit un peu l'histoire. La première campagne, je crois que c'est 4500 backers, c'est très bien, hein, je, je, je, mais euh, c'est moins bien qu'Outlive, c'est moins bien que Netatanka, qui sont deux campagnes qui ont, quasiment, enfin, qui sont, qui ont été faites avant. Euh, la deuxième campagne, Dites Second wonderful world, bon, c'est un reprint, tout ça, donc ça bénéficie du succès, c'est, je crois, notre plus grosse campagne, et Demio, paradoxalement, c'est plutôt une campagne dont on est assez content, mais qui n'est pas énorme. C'est 3500 backers. Donc, c'est encore moins que la première campagne d'It's a Wonderful World. Ouais, alors après, quand je dis c'est je parle aussi, aussi et surtout du déroulé à partir du moment où ils back, en fait, jusqu'au moment où ils reçoivent le vœu, où il bah, n'y a pas d'accro quoi. Tu vois, euh, ça ne fait pas de vagues. Oui, c'est parce qu'on on les, on les cache des fois. Enfin, on les cache. Pas une volonté de les cacher, mais on, on les absorbe. C'est-à-dire que sur It's a Wonderful World, euh, au départ, on voulait, pour l'or, par exemple, on voulait des cubes métallisés. Mm -hmm. euh, et c'est ce qu'on avait mis dans la campagne si on va voir la première campagne de Wonderful World, on voit des cubes métalliques après on a expliqué aux gens mais finalement c'est des cubes transparents parce que quand on a reçu les samples métalliques en fait euh, bah, ils sont tous euh, ils ont tous un poc dans un coin du coup je dis à l'usine ah ouais ils ont un poc euh, parce que ils sont tous comme ça ils me dit bah ouais c'est parce qu'il y a la grappe en fait puis je regarde terraforming mars parce que c'était un peu tu vois le type d'inspiration mm. et ouais ils ont tous un poc en fait parce que la grappe comme ils sont tous attachés en grappe bah, quand tu les détaches la peinture étant mis avant euh, de les détacher ils sont le petit coin et ils m'expliquent que c'est beaucoup plus cher pour ne pas avoir ça en fait, puisqu'il faut refaire un truc et tout. Ouais. Donc on ne peut pas, donc on change. Et tout ça, c'est des petits trucs où, avec l'expérience, ça apprends. Je ne sais pas, sur des mio. Euh... Bah sur des par exemple, là, même moi euh... bah, la livraison elle se passe très bien, les gens sont contents, mais j'ai dû faire une vidéo pour expliquer que les doubles. Parce qu'on utilise en termes de double layer des plateaux euh, qui se plient en fait et pas qui se collent. Ouais, ça m'a surpris, en fait, que... surpris aussi. Quoi Ça m'a surpris aussi d'ailleurs quand je les ai, ai vus. Ouais, c'est. Bah, en fait, ça évite que ça gondole. Mm. Puisque la colle ne fait pas travailler les. Enfin, il n'y a pas de colle, du mm, coup, ça ne fait ouais. pas travailler. Mm. Le truc, c'est qu'en fait, on aurait dû les ranger. On aurait dû demander à l'usine, je ne sais pas si tu me vois là, oui, mais de les ranger dans la boîte déjà pliée, <rire> ouais. pour qu'ils fassent le transport plié et que, en fait, la pliure soit déjà travaillée. Sauf qu'ils les ont rangés à plat. Donc, quand oui, vous ils ont les recevez en tant que packer, ils ont tendance à s'ouvrir. Mm. En fait, il faut un peu de temps. Donc, je vais me donner une petite technique, mais il faut un peu de temps pour que la pliure, elle est suffisamment travaillée pour qu'ils tiennent. Mm. Et c'est des trucs comme ça où. Bah après, ça fait partie de la vie d'un projet. Bah, la prochaine fois, euh, je ferai attention de dire, ouais vous me les envoyez plier, en fait. Euh, voilà, après, des trucs de transport, des... plein de petites choses, mais qui, en fait, c'est la vie d'un projet. Ça c'est jamais un long fleuve tranquille. Et euh, bah on travaille avec les gars pour, euh, pour arriver à ce que les gens... Euh, on va dire qu'ils soient satisfaits à 95, 96, 97%. Okay. Alors, on va faire un peu de fan service. En tout cas, je, moi, je vais m'en faire un petit peu. Euh, sur It's Wonderful World, que j'ai du mal à, à prononcer cet après-midi, mais qui est euh, mm. clairement, je pense, le jeu de chez vous que je préfère de très, très loin. Mm. Euh, bon, le succès ne se dément pas. Euh, le succès boutique a confirmé la première, euh, la première campagne. Et euh, moi, je me dis, peut-être un peu naïvement, qu'on aurait presque l'attitude, finalement, à faire un, un jeu de cartes évolutif, un jeu de cartes à collectionner, où on pourrait rajouter des thèmes, etc. Des, euh, des packs est-ce que c'est complètement illusoire et que pour vous le jeu il est complet fini équilibré comme ça ou est-ce que c'est pas si bête que ça finalement Alors il y a plusieurs trucs It's a wonderful world c'est Frédéric Guérard l'auteur qui est un auteur qui, est, qui, fait beaucoup, qui travaille vraiment mathématiquement ces jeux j'en ai souvent parlé la façon dont It's a wonderful world est développé et lui il, il dirait pas qu'on peut rajouter à l'infini on peut faire des choses mais ça ça ça crée des écarts. En fait, les cartes, pour, pour schématiser l'équilibrage, elles sont balancées pour que chaque carte, à travers un espèce de, de, de moteur qui calcule, peu importe le moment ou comment elle combat avec les autres, ou le moment où tu es là dans la partie, elle a une valeur moyenne de, euh, de 1. Et donc, ça va de 0 à euh, plus à 2, 3, etc. Et en fait, donc, elle a, a une valeur moyenne de 1. Et donc, les cartes, quand on en rajoute, chaque carte que tu viens rajouter, même parmi les 150, ou après quand tu as les extensions, etc., elle vient varier les valeurs de toutes les autres, puisque chaque carte prend en compte tout ce qu'il y a dans le jeu. Et donc, plus tu rajoutes de choses, plus c'est compliqué d'avoir cet alignement sur 1. Mmh. Et mais le, de toute façon, le jeu, il n'est pas purement aligné sur 1. Hein, C'est-à-dire, ça va de. On, nous, on a essayé d'avoir un équilibre, on va dire, entre 0,9 et 1,1. pour que. Enfin, là, c'est des valeurs. Peu oui, importe, n'importe quelle. Mmh. Mais. Euh, pour que les cartes elles restent dans un peu près un équilibre. Après, il y a les tests empiriques aussi qu'on fait, et j'en ai fait énormément sur It's a Wonderful World. Parce qu'après, il y a les ressentis. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, des fois, quand elles vont coûter cher, bah, les gens, ils vont moins la tenter, et en fait, ils ne vont pas se rendre compte, rendre compte de son potentiel. Et puis, nous, avec le tableau, des fois, on voit qu'elles sont très fortes. Donc, quand on les tente, tu vois, une, des fois, il y avait des cartes qui étaient à 1,2 ou 1,3. Quand on jouait comme ça, les gens ne la construisaient pas spécialement. Puis, à un moment, tu, tu te dis, je vais me forcer, en fait. Ouais. Et là, tu vois tout son potentiel, et tu te dis, non, ça va pas, parce que dans l'ensemble des parties qui vont être jouées, il y a quelqu'un qui va voir ça, qui va le faire, en fait, et lui, il va se rendre compte. Et il ne faut pas garder un bug juste parce que personne ne le voit au départ. Donc, voilà. Et donc, on peut ajouter des choses. On l'a fait. Il hein, y a pas mal de campagnes et tout. Aujourd'hui, mmh. ça devient compliqué d'ajouter des choses et d'alourdir le jeu. Donc, notamment de diluer. Euh, le jeu étant déjà... Même si je pense que c'est un jeu d'adaptation. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les cartes qu'on aurait aimé voir qu'on ne peut pas gagner. Mais euh, Donc, il y a le problème de la dilution. Et après, il y a un problème de compatibilité entre tout, comme il y a des choses qui sont KSE, notamment Loisirs et Décadences, des choses qui ne sont pas. Certains ont l'extension, donc ma politique serait de ce Wonderful World. Ça a toujours été dire chaque extension, tu peux l'avoir avec ton jeu de base ou compatible avec cette, cette campagne ou celle-là et que tu n'as pas besoin d'avoir tout pour acheter la proche, le prochain truc, quoi, tu vois. Oui, et du coup, bah, ça, euh, Corruption Ascension, ça a été très compliqué et long, déjà de réussir cette compatibilité inter-truc. Et là, un, on a réfléchi à une quatrième extension. Euh, qui est toujours en réflexion, mais je ne sais pas si on ira au bout un jour. Et toute la problématique, c'est, est-ce qu'on dit, on rembobine, et cette quatrième sanction, elle se joue qu'avec le jeu Vanilla, en fait, pour pouvoir redémarrer un équilibre et des trucs Ou est-ce qu'on essaie de la rendre compatible avec tout, avec ceux qui ont pris le premier KS, le deuxième, les cartes Et là, ça devient très compliqué, parce qu'il faut, faut des tas de trucs. Du coup, on... ça, c'est un point qui est un peu bloquant. Et puis, le deuxième, c'est effectivement que... Bah, il faut aussi avoir des nouvelles idées. Ce n'est pas tout de rajouter des cartes parce que en fait, tu tournes quand même relativement vite en rond. C'est-à-dire qu'une carte qui produit un noir et un gris ou un noir, au final tu vas avoir trop de cartes redondantes. Ce n'est pas si simple ouais, d'en faire des milliers. Ouais, ou euh, les ça cartes. donne l'impression, mais en fait tu es, es vite dans les trucs qui se ressemblent et du coup ce n'est pas très satisfaisant de juste acheter des cartes qui se ressemblent. Ce n'est pas comme dans un jeu comme Magic où tu peux inventer des milliards de pouvoirs tu vois, et des nouveaux mots-clés et des nouveaux trucs. Euh, donc voilà, après, sur It's So Wonderful World, nous, notre politique, et c'est ce qu'on commence à faire là avec It's So Wonderful Kingdom, c'est en fait sur la... la franchise It's So Wonderful de développer d'autres univers à travers en fait, d'autres approches du jeu. Mm. Euh, donc c'est le cas d'It's So Wonderful Kingdom. Ok, euh, donc tu me dis en gros que. Alors je cherche depuis tout à l'heure le, le nom d'une carte qui coûterait une fortune et que je ne tente jamais, j'en ai pas en tête, mais tu me dis qu'il faut les tenter celle-là, hein. elle paye. Ça dépend. ça dépend ça peut payer <rire> elles sont toutes toutes elles peuvent payer après euh, je sais pas si tu ta Corruption et Ascension j'ai tout moi ouais. ouais les grosses cartes à 25 points Alpha du Centaure et tout ça mmh. euh, le Grand Mur donc, qui coûte très cher celles-ci elles sont hyper rentables en fait après il faut réussir à les faire parce qu'elles consomment énormément de ressources ouais, donc il ouais. faut réussir à gérer mais pour les 25 points euh, ça vaut vraiment le coup Ok. Alors, euh, on va parler un petit peu de Demio, donc bon, on va pas faire euh, de la redite sur ce que tu m'as déjà raconté tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui se sont focalisés sur, sur cette histoire de bateaux, en fait, la pénurie de bateaux, la pénurie de ouais. tout ça en Chine, et le fait que, bah, du coup, euh, vous, c'est passé en train et c'est passé, euh, passé très bien. Est-ce que, pour être aussi réactif, vous l'aviez anticipé Et, euh, petite question bonus, du coup, est-ce que ça vous paraît euh, pérenne ou envisageable à l'avenir, les livraisons en train, ou vraiment, en termes de coûts, c'est rédhibitoire dans une situation euh, nominale Alors... Euh... On ne l'avait pas spécialement anticipé. Après, on travaille avec des transitaires donc qui, qui nous font des retours. Quand on a des containers à ramener, donc on prévient en avance. tout bon, C'est de la gestion. Mm -hmm. Et ils nous font des retours du type euh, « bah Là, le bateau, euh, c'est hyper cher. On a des solutions en train. » Donc, ils, eux, ils nous proposent leurs différentes solutions. De toute façon, on a des devis. À chaque fois, on fait faire un devis train euh, sur tous les trucs, mais c'est souvent beaucoup trop cher. Ouais. Euh, voilà. Là, pour Demio, il se trouve que c'est quand même un KS. Moi, bah, toujours pareil. en fait. Ma première contrainte, c'est respecter les délais. Après, si c'est pas possible, bon bah on s'excuse. Mais là, c'était le mmh. premier truc que j'avais mis respecter les délais. Du coup, on ne peut pas avoir de bateau, en fait. On peut pas avoir de bateau. Donc, déjà, ils sont très chers, trop chers. Mais en plus, on n'arrive pas à faire monter le container sur un bateau. Euh, on venait de le vivre avec euh, Corruption et Ascension, donc la livraison juste précédente du KS, juste avant Dit's Wonderful World. Et bah, du coup, on se dit OK, on va avoir le train. On peut avoir un train. Le train coûte trois fois plus que ce qu'on avait budgété pour le bateau. Euh, et que, mais de toute façon, le bateau, à ce moment-là, coûte le même prix que le train. Donc de toute façon, en fait, le choix d'argent, c'est soit on se prend 3 mois, 4 mois dans la vie, et en fait, on ne saurait même pas quand, puisque encore aujourd'hui, les prix sont hyper hauts. Euh, donc là, on nous annonce peut-être une baisse en juin, mais bon. Bref, et du coup, bah, on dit « Ok, on prend le train ». Après, le train, ça coûte trois ou quatre fois plus. Euh, donc c'est colossal. Ça vient... Sur un jeu boutique, c'est presque infaisable, puisque nos marges sont déjà calculées. Et d'ailleurs... C'est une problématique qu'on est en train d'évaluer parce que là, les transports deviennent ingérables pour des jeux boutiques. Euh, mais pour un jeu KS, bah on dit « Ok, bah on va juste diminuer la marge, on va livrer nos jeux. » Et les gens, à un moment, ils ont payé pour une livraison à une date. Le problème que les bateaux, je ne sais pas quoi, c'est pas tellement leur problème. Ça, c'est notre problème. Et bien, bah, très bien, le... c'est notre problème, on va le régler. quoi. Alors on vous en encense beaucoup pour euh, bah, vos délais de livraison serrés justement, on a tendance, euh, je vois souvent, à, à vous comparer à d'autres porteurs de projets justement qui vont mettre 1 à 3 ans pour livrer un jeu et qui n'annoncent pas forcément toujours aussi 1 à 3 ans, ça c'est un autre débat. Euh, et je me demande, moi, si la comparaison est pertinente, quand je vois donc Demio, le dernier, euh, financé en juillet, tu reçois les White Sample en septembre, est-ce qu'on n'est pas presque là sur la précommande finalement, via Kickstarter Si, mais après, qu'est-ce que c'est d'autre Kickstarter alors, il y, y, y a deux catégories. Il y a les petits porteurs de projets. Je ne suis pas un, un énorme porteur de projets, mais je suis plutôt, dans, on va dire, dans une société qui fonctionne. On fait euh, 1,5 million de chiffre d'affaires annuels. Je veux dire, mm -hmm. ça va. On est... Donc, il y a les petits porteurs de projets qui veulent financer un jeu, un premier jeu, un primo jeu, ou même d'autres jeux après. Mais bah, du coup, euh, si tu veux, là, ils ont besoin du financement, probablement pour payer la prod, etc. Après, on va parler des porteurs de projets... Qui vont de, de moi à. Euh, comment il s'appelle Garfield Game, qui fait, un, on va dire, le même type de jeu, ou après des porteurs de projets d'énormes jeux, Awaken Realms, Mythic, Monolith, Cool Mini or Not, On est sur des problématiques complètement différentes. C'est-à-dire que là, peut-être que ces boîtes, elles ont un peu besoin. Je, je, je ne connais pas leur trésorerie, mais globalement, vu les montants levés et le, la, le temps de la boîte, le nombre d'employés, etc., on n'est plus sur aidez nous à financer nos jeux. On est sur. Ce médium, KS, permet de vendre ce type de jeu, d'une certaine façon, et c'est de la précommande. Et donc après, juste de, bah après chacun décide, chaque porteur décide quand est-ce qu'il va sur caisse Est-ce qu'il y va quand son jeu il est terminé, parce qu'à un moment il va devoir le finir. Donc est-ce qu'il prend à sa charge ces, ces mois-là de trucs, ou est-ce qu'il va tout de suite récupérer du pognon sur un jeu pas totalement fini ce qui était l'ancienne, à mon avis, c'est ce que je te disais quand j'ai changé mes délais, c'est-à-dire que c'était plutôt ce qui se faisait avant sur KS. Moi, j'ai le sentiment que c'est ce qui devrait moins se faire ou qui va moins se faire dans les années à venir parce que c'est exactement ce qui crée des choses, genre un des six, délais, quoi, un des six euh, années délais, euh, parce que tu arrives, tu as écrit la moitié du jeu ou fait la moitié du jeu et là, euh, euh, et bah, du coup, quand tu, te fais, tu lèves de l'argent, c'est super. Et puis là, bah, ah ouais, ah ouais j'avais estimé trois mois pour faire tout ça, ouais, ça va plutôt m'en mettre 18 bon bah c'est plus possible quoi. Okay. donc du coup, euh... alors en deux mots parce qu'on est sur de la spéculation, mais euh... mm. je sais pas, des, des structures aussi énormes que ça, alors Awaken Rim je dirais pas forcément qu'ils sont sur la pré-copure parce que je pense que des jeux, Le dernier exemple que j'ai en tête c'est Fields, il était presque pas écrit finalement en termes de narration quand ils l'ont mis sur euh, sur caisse donc il mm. y a encore vraiment euh, un délai de préparation sur d'autres porteurs comme iti games par exemple ou, ou simone que tu mentionnes à ton avis pourquoi du coup on arrive à des retards aussi euh, démentiels alors que à t'entendre c'est pas si difficile finalement attention parce que moi je te dis pas que la précommande entre précommande et le jeu est prêt c'est pas la même chose précommande c'est juste qu'est ce que tu viens faire sur caisse mm. tu viens vendre un produit dont tu as entièrement calibré le, le volume parce que de toute façon, quand ils te le vendent le jeu, quand ils te disent, peu importe qui, hein, quand on te dit, même nous, quand on te dit, paye 50, 100 euros le jeu, on sait bien ce qu'on va mettre dedans. Parce qu'à un moment, on ne peut pas juste se dire, oh bah, au doigt mouillé, le devis, ça va être temps. On sait exactement combien va coûter chaque boîte. Du coup, on sait exactement ce qu'il va y avoir dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tout développé. Et là, c'est là où je te dis que, donc ça, de, pour moi, c'est de la précommande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande un prix pour un truc, qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans. C'est de la précommande, surtout quand on est une société qui a déjà fait 4 ou 5 KS, qui a levé entre on va, on va dire 500, 1000, 1 million, 2 millions en tout, ou par projet, ou enfin, voilà, suivant les, les types de boîtes dont on parle. Quand on arrive et qu'on te présente un jeu, c'est de la précommande. Après, bah moi je te dirais qu'à la boîte de jeu, notre politique c'est de dire quand on arrive qu'on te présente un jeu, c'est de la précommande, mais le jeu il est terminé. Il y en a d'autres, leur politique, et encore une fois, je ne la juge pas parce que peut-être qu'ils en ont besoin, peut-être que ça fait partie de leur système, etc. Chacun gère sa société comme il l'entend et tant que les gens ils sont OK avec ça, il bah, n'y a pas de problème, ce n'est pas à moi de dire ce qui est bien ou pas bien. Mais il y en a d'autres qui vont arriver avec un jeu fini à un tiers, un jeu fini à un quart, un jeu fini à, un quart, un jeu fini à moitié, à trois quarts, j'en sais rien. Et du coup, là, ils viennent te dire, c'est de la précommande, mais il y a une part de risque sur cette précommande parce que le jeu, on ne l'a pas encore écrit. Pas une part de risque en réalité de ce que tu recevras je tu peux être mécontent du jeu, mais globalement, un cool mini Note, un monolith, un mythique, là on le voit sur les projets livrés, un Awakened Rings, à un moment ils vont te livrer un jeu, ça va te correspondre à ce qu'ils t'ont vendu. Mmh. Ouais. Euh, mais par contre, s'ils ne l'ont pas terminé au moment où tu viens l'acheter, bah, le délai tu ne le connais pas en réalité. Ouais. Euh, alors je me fais du coup euh, la voix de certains gérants de magasins avec qui j'ai pu échanger Sans pour autant moi porter d'opinion sur cette question là, j'insiste dessus quand même euh, Et t'as un petit peu commencé à répondre à cette question Qu'est-ce que tu réponds à certains gérants du coup euh, qui disent qu'en passant par KS malgré euh, vos succès actuels Et euh, du coup en les sollicitant que pour la distribution vous leur laissez que des miettes C'est quelque chose que j'ai pu entendre euh, et j'ai envie d'avoir ton retour là-dessus par rapport à ceux qui disent ça moi, je, je, je comprends la problématique des boutiques, on la partage. Après, la première problématique pour nous, c'est celle de la boîte de jeu. Aujourd'hui, je vais expliquer un truc très simple et ce n'est pas un jugement de valeur, encore une fois. Quand on vend un jeu en boutique à 50 euros, nous, la boîte de jeu, on, on va gagner pour payer tous nos salaires, nos, nos deux, ans, deux ou trois ans de développement sur le jeu, on va gagner entre 3 et 4 euros par boîte. Donc, un jeu il est vendu 50 euros à un client, mmh. nous, on va gagner 3 ou 4 euros par boîte pour payer nos salaires et tout ça. La boutique, elle, elle va gagner... Euh, 25 euros moins la TVA, on va dire, elle va gagner autour de 15 euros sur cette même boîte. Ça va lui servir à payer son local, sa location, etc. Le distributeur va gagner euh, 6-7 euros et puis après on a la fabrication, et puis, etc. L'auteur va gagner 1 euro à peu près. Donc, moi j'entends que la boutique, elle dit « Ah, c'est une perte de revenus. Avant tout, quand je fais un KS, je fais du revenu pour la boîte de jeu, je paye plus mes auteurs, je... Alors, je ne dis pas que tout est, chacun éclaire cette réalité d'une certaine façon, mais moi, ce que je fais, c'est faire vivre la boîte de jeu. Et j'entends bien. Et encore une fois, on a mis en place un système de boutique partenaire. On essaye de réfléchir à des choses. Et pas... Mais le système de boutique partenaire, on les rémunère aussi pour ça. Alors, effectivement, ils ne touchent pas l'intégralité de leur marge. Après, ils n'ont pas d'avance de trésor. C'est-à-dire qu'ils n'achètent pas le jeu. On leur reverse une partie de notre marge pour une vente qu'on a faite, nous, pour qu'ils la donnent au backers. Ce n'est pas idéal. C'est un, un système qu'on essaye de mettre en place. Mais aujourd'hui, quand je fais un KS, et il faut se rendre compte que la boîte de jeu elle vit à 60% des KS. Mmh. C'est-à-dire que y avait le, si on ne vendait que des jeux en boutique, on ne pourrait pas faire fonctionner la boîte de jeu. Donc après, je, je, je, je comprends leur, leur truc. C'est normal puisqu'ils ont leur point de vue boutique. Et encore une fois, on a plein de jeux qui vont en boutique et qui se vendent très bien. Mais ce n'est pas... Impossible à concilier, mais ce n'est pas simple à, à, à, à, à faire cohabiter. Et paradoxalement, c'est la même question en fait, qu'il pourrait poser un, un éditeur qui vend en GSS, donc qui vend du jeu grand public, quand, euh, je vais citer des choses, mais c'est pas du tout. Quand du blanc mangé coco, je prends ça parce que c'est vraiment générique, euh, se vend euh, en GSS, c'est-à-dire en grande surface spécialisée, type la grande récré, tout ça, ou en GSA encore plus dans la, vraiment les grandes surfaces, bah là aussi c'est du manque à gagner, mais ils vont pas aller dire à ces éditeurs Ah non, allez pas vendre vos jeux là-bas. Mmh. D'accord. Euh, bon, on va terminer avec les questions qui font grimacer. Il y a, eu quelques... Il y a quand même quelques voix discordantes. Euh... Dans, dans ce qu'on peut lire, dans ce que j'ai pu lire. Alors, généralement, on n'a aucun souci avec la prod, et euh, ça, c'est une opinion que je partage, mais il y a des gens qui disent que les dernières sorties de, de la boîte de jeu les laissent un peu froids. Euh, donc là, on parle encore une fois des deux derniers, surtout un Demio et, et Wonderful World. Euh, Est-ce que sur les, oui. ces dernières productions, donc KS, on parle uniquement de caisse, on n'est pas un petit peu trop sur du calculatoire, pas très interactif, et peut-être un, un peu en dessous des attentes pour certains comparé à la richesse des univers que vous présentez sur le gameplay, tu veux dire Ouais, en général, ouais. Alors, nous, on fait de l'Eurogame, c'est-à-dire qu'on pourrait se faire de méritrage. Ça, c'est des Eurogames et ils sont... Ouais, enfin, moi, j'ai pas de souci avec le fait qu'un X-Honderful World, ce soit assez mécanique. Après, il y a un travail sur le thème que les gens ne voient probablement pas, mais si tu te mets à regarder chaque carte, tu peux comprendre quel est son coût et pourquoi elle produit ça, etc. Il y a tout un travail de cohérence de ça de la part de Frédéric, donc l'auteur. Après, le jeu, c'est un jeu assez mécanique, comme peut l'être un Tzolkin. Enfin, c'est pas du tout une comparaison entre de difficultés entre, ou deux, même de jeux entre solkin et second Wonderful World, mais comme peut l'être un Tzolkin, comme peut l'être ce type de jeu-là, qui sont, on va dire, nos premiers amours. Moi, solkin c'est mon jeu préféré. Ou, ou même, euh, prenons Magic, tu vois, c'est quand je, je joue beaucoup à Magic, Magic, quand même, le fond du truc, on est des mages qui... Tout ça, on passe un peu à côté, quoi. on combote des cartes, mmh. tu vois, et, et on tape des landes. Et... presque, ça n'a aucun... Enfin, thématiquement, ça n'a aucun sens, du coup. Enfin, aucun sens. La je... critique thématique magique, j'adore <rire> magique. Ouais. Euh... Mais, donc ça, c'est ce qu'on fait. Oui, je suis d'accord que pour un public qui va préférer ce qu'on va appeler grossièrement l'améritrage, c'est-à-dire les jeux où l'univers prend presque le pas sur la mécanique, avec des super mécaniques, mais je veux dire, où on a vraiment un truc de narratif, tu vois les jeux qu'on a qu faits, on a, fait, a d'autres projets qui arrivent, donc je ne vais pas tout, voilà. Mais, mais euh, ce n'était pas leur cœur de truc. Enfin, c'était pas ça, parce que c'était avant tout des Eurogames. Maintenant, euh, il ouais, enfin, y a un public et ce n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout concilier. On ne peut pas concilier ceux qui veulent avant tout vivre une aventure et ceux qui veulent euh, plus d'interactions, moins d'interactions. Et, et ainsi le succès d'un jeu comme une second World, ça mais même d'autres jeux de ce type-là, Rise of Galaxy, peu importe, ce type de jeu, ça montre qu'il y a quand même un énorme public dans le monde pour des jeux où même et je, on a une interaction euh, plus euh, distante vis-à-vis -vis des autres joueurs, c'est-à-dire que là, il va y avoir du contre-draft, etc., mais on joue pour soi, dans son coin, et je reconnais qu'en tant que joueur, j'adore ce type de jeu. Je suis, il y a des jeux à interaction que j'aime bien, mais euh, je ne suis pas trop un jeu d'affrontement. Quand on me dit dans It's a Wonderful World, c'est dommage qu'il n'y ait pas des cartes qui vont pourrir les jeux d'adverses, justement, non. Parce qu'à un moment, on en a mis. On a eu un développement avec des cartes dans une des campagnes ce qui était guerroupée. Il y avait des bonus où ça permettait de détruire des trucs. Enfin, même si c'était moins violent que ça, juste un peu attaquer les autres. On les a fait tester, en fait. Et vraiment, hein, sans mentir, je pense que 80-90% des joueurs du jeu It's de wonderful world, ceux qui étaient vraiment les gros joueurs de ça et qui adoraient, ils ont dit, ah non, ce bonus, je ne vais pas l'utiliser, je n'aime pas attaquer les autres. En fait, le jeu, il correspond à un public et ce public-là, il veut pas ce tatane en fait. Mais après, il y a des jeux de tatane euh, euh, qui sont super ou des jeux où on va plus s'affronter et tout, et, et ce n'est pas les mêmes jeux. Il y a un faux pour tout le monde. Ouais. Alors on va attaquer un sujet, peut-être pas épineux, puisque finalement tu traites les problématiques avec beaucoup de philosophie, mais un sujet moi qui me passionne particulièrement, c'est celui de logiciels comme Tabletop Simulator, et généralement c'est une question que je sors à chaque fois quand j'interview un éditeur ou quelqu'un qui même un auteur, en disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez, et globalement, la plupart des éditeurs, en tout cas avec qui j'ai pu échanger, sont soit indifférents au phénomène, soit ils considèrent que c'est de la pub gratuite avec des testeurs gratuits, et ils en sont très contents. J'ai vu euh, passer sur certains modes y compris de It's a Wonderful World euh, des messages venant visiblement de la boîte de jeu demandant à ce que ces modes soient retirés. Donc je voulais avoir ton avis sur le concept en général. Et euh, si tu penses du coup, est-ce que ta démarche elle vient du fait que tu penses qu'un joueur TTS sera quelqu'un qui achètera moins de jeux Ou si c'est peut-être une autre problématique que je ne perçois pas Alors, pour être euh, un sujet qui m'est pas un combat c'est pas un cheval de bataille pour moi je m'en fous un peu en fait mon problème c'est que ce on va se heurter hein. en fait là on va quelqu'un qui va écouter cette interview il va y avoir ceux qui vont être ok avec moi et tous les tenants de de cette espèce de discours autour de la liberté et de ah oui ça fait de la pub euh, qui vont me dire ça mais alors moi, je vais être hyper clair. Si Je ne sais pas quel métier fait chaque personne, mais pas de souci. Si chaque personne veut me donner du temps pour que j'en parle à mes copains et que je fasse de la pub, zéro problème. Si tu es ébéniste, que tu veux venir faire un meuble, j'en parlerai à mes copains et je ferai de la pub. Si tu es médecin et que tu veux me donner une, communication, une consultation ou un soin gratuit, pas de problème, j'en ferai de la pub. Voilà, j'en fais de la pub. Je trouve que le, la réponse est condescendante dans le sens où je n'ai pas besoin de TTS pour me faire de la pub. C'est-à-dire que je n'attends pas après ça. Maintenant, TTS, le logiciel, il n'est pas gratuit. Lui, non, lui, il, il se fait il, il, mm. Voilà, lui, il gagne de l'argent, ce logiciel-là. Se... En fait, j'ai eu longtemps quelqu'un encore qui m'a parlé de ça. Je ne suis pas contre TTS. Je trouve que TTS, c'est un super bac à sable pour quand tu crées ton truc dessus et que tu veux le faire tester, etc. Nous, on l'utilise pour du dev à, à distance. En plus, là, en plus, encore plus en cette période où c'est compliqué de se voir. Donc, l'outil est chouette. Ou oh, chouette, enfin, avec toutes les limites qu'il peut avoir, mais c'est un outil OK. Le problème, c'est que combien de personnes l'ont acheté pour mettre leur propre proto dessus et combien de personnes l'ont acheté pour jouer à des jeux gratos qui, normalement, sont payants. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont mis dans TTS, il y a zéro euro de ça qui a été à des créateurs de jeux alors est-ce que moi là j'ai pas trop de mal à le... j'entends hein, bien sûr ton point de vue et le, surtout le côté un peu philosophique de, euh, de le logiciel les payants et derrière on fait ce qu'on veut avec euh, malgré tout moi à titre personnel c'est pour ça que je le défends autant entre guillemets euh, c'est que j'aime bien essayer mes jeux avant de les acheter et contrairement à un bouquin ou à un film euh, je trouve que c'est difficile de se rendre compte à quoi va ressembler un jeu euh, sans y avoir joué juste avec un bouquin de règles, même avec des vidéos reviews Je trouve que, et je me fais pas une bonne pub en disant ça, je trouve que ça permet quand même d'avoir une prise sur le jeu et de savoir si je vais l'acheter ou pas. Mais à aucun moment, je me dirais si je vais pas l'acheter, je l'ai déjà sur mon PC en fait. Mais si c'est ça l'objectif de TTS, ouais. on peut caper le nombre de parties jouées. Pourquoi mmh. ils disent pas les modes quand tu... Mais après, ouais. moi j'ai pas un combat là-dessus, je m'en fous un peu. Tout cet argument de la pub il est un tout petit peu fallacieux parce que. C'est un argument qui n'est donné et c'est pas, en fait, c'est pas un vrai reproche. Je, je ne critique pas les gens qui veulent essayer les jeux sur TTS. Bon, voilà, c'est pas très très grave. Cet argument, il n'est donné que par des gens qui l'utilisent. C'est-à-dire que c'est un, c'est un argument auto-justificatif de son propre utilisation gratuitement d'un truc qui normalement devrait payer une licence. C'est-à-dire que c'est comme quand j'étais au lycée. Au lycée, je téléchargeais des trucs, tu vois, et Je disais ah ouais, quand les... parce qu'il n'y a pas de licence globale, tout est trop cher et tout. Mais en fait, je dis ça parce que il y a un côté, ça auto-justifie mon propre comportement. Encore une fois, je n'ai pas de combat contre les joueurs qui utilisent TTS. M Moi, c'est plus la plateforme que je trouve actuellement, notamment pendant le confinement, elle a fait quand même un peu une com et elle a un peu, elle s'est survendue avec des promos, etc., pour jouer à des jeux qui normalement auraient dû subir des copyrights. C'est un peu dommage, notre milieu après, il subit peu le piratage, ce n'est pas dramatique pour nous. Mais euh, voilà, pour d'autres milieux que je... Que je connais un peu, enfin voilà, dans le jeu vidéo et tout ça, où il y a eu un moment énormément de piratage et il y a des studios entiers confirmés avec des jeux encensés par la critique parce que personne ne les avait achetés, en fait, tout le monde les avait piratés. Si tu veux, on n'en est pas là, et encore une fois, je ne pense pas que le jeu de société, puisque c'est plus physique, c'est un peu plus compliqué, c'est pas agréable sur TTS, etc., mais c'est juste philosophiquement, ouais. ça m'embête. Après, encore une fois, j'en fais pas un cheval de bataille et j'ai pas envie que ça, que ça devienne un, un vrai sujet où on dit, ah ouais, la boîte du jeu se bat contre ça. Non, la boîte de jeu, elle se bat pas contre ça, juste. Voilà, à un moment, les jeux, on a des auteurs à rémunérer, des illustrateurs. Et euh, dans nos contrats, on leur dit, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de piratage de vos jeux. C'est dans nos contrats, parce qu'on doit défendre leurs droits. Et à un moment, TTS, quand les modes ils sont mis en ligne avec des images scannées en HD, etc. Bah, Déjà, ça va à l'encontre de nos contrats, mais voilà. Euh, voilà, on n'est pas joieuse, après... Euh... Tu veux, je vais pas tous les jours sur TTS euh, taguer les modes et puis alors est-ce que bon, voilà. je, on va pas faire tourner l'interview autour de ça parce que tes arguments s'entendent mmh. très bien et il euh, n'y a pas de souci. Et c'est pas encore une fois, comme tu le dis, un cheval de bataille pour personne. Malgré tout, euh, aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus utilisé dans les campagnes Kickstarter par les éditeurs pour vendre leurs mmh. jeux, en tout cas leurs projets. Comment toi, tu vois ça Est-ce que tu un jour de l'utiliser toi-même pour, pour per non. permettre aux gens ouais, de, de, de voir un mais zéro ouais. Parce que quand un éditeur il va mettre son jeu sur TTS et il dit ok, vous pouvez aller y jouer, c'est là pour le coup il a... Enfin, c'est son choix, tu vois, c'est comme si je fais un print and play ou comme si quelqu'un te donne un e-book gratuit mmh. ou, ou un mec, euh, un créateur de musique qui met sa musique sur YouTube et qui te dit « va l'écouter gratuitement entre... ». Enfin, il est rémunéré par la pub, mais bon, peu on importe. Prend, ouais. Mais là, il y a un choix de l'éditeur. Quand quelqu'un… Mais en fait, le mec qui l'a mis, il n'a pas voulu. En plus, il n'a pas pensé à mal et tout ça. C'est pour ça que nous, on ne fait pas des requêtes et tout ça. Enfin, on écrit aux gens, euh, on leur dit bah, « écoute, on lui explique ». Enfin, une fois, on l'a fait. Si le mec il dit ok, il enlève le jeu, il y en a plein qu'on dit ah ouais je comprends et tout, je le passe en privé pour jouer avec mes potes, pas de souci. Euh, et après bon, ceux qui l'ont pas enlevé, l'ont pas enlevé, si tu veux on n'est pas allé là à faire la, la chasse aux, aux sorcières même. C'est juste que quand la démarche, si c'est nous qui faisons le choix, ok, l'outil il est chouette comme je te dis, il peut être très pratique. Euh, après c'est toujours embêtant mais bon même si je comprends que voilà cet avis il est pas partagé etc. Que quelqu'un d'autre décide pour nous de donner... Notre travail gratuitement. Hmm. D'accord. Oui, c'est presque plus le, le fait de les mettre en ligne pour tout le monde, au lieu de pouvoir les garder sur soi, pour soi, euh, ouais. qui pose problème. Je comprends. Ok. Euh. On va changer de sujet complètement, je pense qu'on a assez, euh, j'ai assez cherché euh, la querelle avec toi. Euh, comment, euh, une question, alors là on va se rapprocher des questions des, des, de la communauté, euh, comment vous choisissez vos localisations, est-ce qu'on est sur un principe de coup de cœur où un, un tel dans l'équipe ou toi va flasher sur un truc, ou est-ce que c'est euh, un calcul de rentabilité, etc., de, de vente potentielle, j'ai que les deux rentrent en compte Ouais, c'est un peu un mélange, alors... Hum... On essaye, alors la localisation, c'est quelque chose qu'on a commencé récemment. Euh, on avait fait Montana, mais en fait, Montana, vraie, c'était pas, vra pas une vraie localisation dans le sens où c'était un, un truc qui s'était fait via BlackRock, donc notre distributeur. Et en fait, nous, on avait juste, juste, entre guillemets, mis notre logo, retravaillé deux illustres, mais en fait, c'était BlackRock qui avait acheté et vendu les boîtes. Mm. Donc voilà, bref, c'était un peu un montage qui était OK à l'époque, mais après, on n'a plus refait ça. Et là, les dernières localisations, donc elles sont sous un logo qui s'appelle la boîte de jeux and friends juste pour différencier un peu et du coup là c'est vraiment des jeux qu'on a essayé qu'on a aimé euh, on a discuté avec les créateurs et c'est parti de Dinogenix où en fait le jeu il avait moi j'avais joué j'avais plutôt bien aimé euh, et euh, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient... enfin il y avait une partie des gens qui avaient fait le KS mais euh, le jeu il était impossible à amener en, en boutique tel quel parce que bah, l'éditeur original il le payait 21 dollars il faut se rendre compte que euh, dans le monde du jeu de société, en gros, le prix de fabrication, tu fais un x6 pour, à peu près pour avoir le, le prix de vente publique parce qu'en en fait, tu as tout un système qui se prend au pourcentage mmh. par les intermédiaires et qui fait que, en fait, pour gagner, comme je te disais, sur un jeu à 50, entre 3 et 5 euros pour un éditeur, il faut prendre le coup de fab, c'est très schématique, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais tu fais, c'est à peu près un x6 pour avoir euh, le prix euh, TTC. Et donc, du coup, quand le mec, il l'achète 21 dollars, Bon, alors il y a peut-être des économies à faire, mais globalement, on va être entre 100 et 120 euros en boutique. C'est un peu si oui, tu vois le euh... jeu, quoi. Tu te dis, bah là, on, on... ça a carrément craqué. Ouais. Donc. En gros, il avait eu des contacts, mais personne ne pouvait le localiser. Et moi, je me suis dit, assez ah, bête, parce que je vois ce qu'il y a dans son jeu. Je vois qu'il y a des choses qu'il faudrait réduire. Mais par contre, 21 dollars, c'est quand même trop cher, en vrai. Lui, il est un peu plus débutant, etc. Peut-être qu'il voilà, il travaille d'une façon. Et du coup, on a travaillé avec lui. C'est comme ça qu'a commencé les localisations. Et on s'est dit, bah, c'est plutôt chouette. Et on va travailler à ça. Et du coup, derrière, on a fait un jeu qui va arriver après, en fait, mais Enquête à Los Angeles, donc, qui était une localisation de Detective City of Angel, qui était aussi un jeu d'enquête super, mais avec des prix un peu 100 balles ou des trucs comme ça. Donc, on a retravaillé les formats, les trucs. Et là, il arrive à 40 euros. Et donc, c'était notre première approche des localisations, c'est-à-dire de dire, OK, on va prendre des jeux qui ne peuvent pas arriver sur notre marché, et on va travailler avec certaines compétences qu'on a d'édition pour les amener. Et puis petit à petit, bah, du coup, on avait aussi eu des jeux où on, avait, on a juste traduit, typiquement Call to Adventure, euh, Reef Force, euh, Furnace, Léo Fourneau, là, qui arrive. Euh, où là, bah, on teste plein de jeux. Il y a des jeux, des fois, qu'on aime beaucoup, qu'on n'a pas parce que d'autres éditeurs ont. Il y en a, euh, voilà, on arrive. C'est toujours des jeux qui nous ont plu. Euh, on a toujours un choix aussi avec le distributeur parce que euh, c'est important que les commerciaux et la distribution portent ce type de localisation parce que il euh, bah, y a. Globalement, il y a moins de marge puisqu'à un moment, on va faire moins de volume puisque nos jeux, on les vend dans le monde entier. Là, on va avoir que la francophonie. Donc, il faut qu'on euh, ne va pas pouvoir avoir le même investissement que sur un jeu euh, en propre. Donc, voilà, donc on, on sera accompagné par notre distributeur. Et ça va être ouais, des jeux qui nous plaisent. Des jeux où on se dit, tiens, il y a quelque chose. Alors, des fois, un Call to Adventure, par exemple, quand on l'a vu, au début, j'ai le mec, j'étais à la Gen Con, je me rappelle, à Indianapolis. On faisait le tour des stands, on récupérait des jeux, tu vois, pour des tests. Et euh, ce gars-là, il nous donne ce jeu, franchement, ok, tu nous le donnes très bien, donc on le prend un peu, en se disant, on s'en fout, tu vois. Et euh, on arrive à l'aéroport euh, en repartant, puis on avait deux heures à attendre, je dis, bah vas-y, on va jouer à ça, tu vois. On joue, et là, on était quatre, dont le distributeur BlackRock, et on se dit, oh, c'est vraiment... On est parti vraiment en se disant, on s'en fout, et on a vraiment beaucoup aimé, on a vécu cette petite histoire tout en sachant que c'est un jeu qui peut être clivant, parce qu'il bah, y a des gens qui ne vont pas voir ce truc de jeu de rôle, en fait, qui ne vont pas être portés par ça, et, et ils vont passer à côté. Mais en fait, ça a été super chouette, parce que euh, le jeu, on en a fait, en fait deux prints, euh, là on fait l'extension, ça a vraiment super bien marché euh, en France, et on était contents, parce qu'on trouve qu'il était, il était frais, en, fait, en termes de ce qu'il pouvait porter, cette espèce de... Euh, souvent, on dit narratif, du coup, ça trompe les gens qui imaginent qu'ils vont jouer à un unlock ou un truc comme ça parce qu'en fait, c'est ouais, bon une narration ça. que tu dois te faire à toi-même. Mmh, mmh. Mais euh, pour des joueurs de jeux de rôle, moi, j'ai trouvé ça, en tant qu'ancien joueur de jeux de rôle, je trouvais ça hyper chouette. Où, voilà, ça va être, en fait, ces jeux où on va se dire, ouais, il y a un potentiel et on pense que euh, ça vaut le coup de les faire, ça peut être... faut toujours que mécaniquement, ça nous plaise à nous, mais ça peut être graphique. Et après, par contre, on va toujours évaluer la rentabilité. Il mmh. y a beaucoup de jeux qu'on aime bien et quand on tape les prix, on se dit bah non. Ça, on va passer énormément de temps pour à la fin, quand on en aura vendu 5000, on aura gagné 3500 euros. Laisse béton quoi. Okay. Donc après, oui, la, le prix auquel on peut l'acheter ou fabriquer, ça compte dans, dans nos choix. Alors on va faire une petite transition par un moment qui est, euh, qui est souvent très attendu et très apprécié où tu vas euh, coiffer la casquette du SAV de la boîte de jeu donc je vais t'envoyer euh, une poignée de questions à la figure pour lesquelles il faut que tu me fasses tes réponses les plus, comptes, les plus courtes possibles. souvent ça va être du oui ou du non ou juste deux trois mots il euh, y a quelques questions ce ne sera pas très long euh, on commence par une question qui est assez pertinente d'après toi là, sur les, allez, les dernières années euh, quelle est la campagne KS la plus réussie qui n'est pas de la boîte de jeu mmh. Alors je vais en dire une qui va pas trop... Moi je pense que c'est le Batman de Monolith, le, le, la deuxième campagne. Okay. Est-ce que Chip Theory Games vous fait de l'œil en termes de localisation Chip Theory Games Ouais. Je sais même pas to ce que c'est... Bones par exemple Non, c'est du type de jeu où... Euh, on regarde pas ça en termes de localisation pour l'instant. Ok. Des euh, extensions, des cas, on peut miser dessus ou pas Plutôt pas. Plutôt pas. Un euh, mode Legacy par Outlive, c'est réaliste ou pas Joker. <rire> euh, pourquoi pas avoir gardé euh, La Cité des Anges et avoir mis Los Angeles, détective euh, Parce qu'on s'est dit que... Bon, je vais un peu tester et en fait, pour délocalisation, on s'est dit que La Cité des Anges, il euh, n'y a pas tant de gens qui étaient qui, qui traduisaient Los Angeles par en fait les Anges. Mmh. Et du coup... Euh... C'était un peu plus niche et c'était un peu... Voilà. T'as le droit de donner des fourchettes de prix ou de date pour ce jeu Pour la... Los Angeles Ouais, oh, bah, je peux tout... Il sort fin mai et il vaut 40 euros la boîte 1. Donc la boîte 1, en fait, elle correspond aux 5 premières enquêtes de la grosse boîte de Van Ryder, donc l'éditeur original. Il y avait 9 enquêtes. Et les 5 premières plus tout le matos sort à 40 euros fin mai et normalement la suite, donc les 4 suivantes... Sans le matos, du coup, qui sera juste du coup, une extension, devrait sortir 2022, on va dire premier semestre pour être large, mais normalement ça serait plutôt au début, euh, et ça devrait être 30 balles. Ok. Il euh, y avait des, des voix dans le, le jeu original, il y aurait une, un doublage VF ou ça c'est complètement passé à la trappe du coup Pour l'instant non. On regarde, mais après les marges étant hyper serrées, et encore plus là, comme on en parlait tout à l'heure à cause des transports en fait, parce que là pour notre transport du, de la première saison il est passé de 70 centimes par boîte à 2,80€. Okay. Voilà. Je te, euh, euh, du coup, ça vient autant gréver tout un tas de budget de com, etc., mais voilà, c'est la vie. Euh, donc, pour l'instant, plutôt non. Ce n'est pas 100% exclu, mais je pense que si ça devait arriver, ça concernerait plutôt la, la saison 2 parce que là, c'est un peu short. Euh, votre plus grand succès en magasin, c'est It's a Wonderful World ou où on se trompe Ouais. ouais. Et votre plus grosse déception Pas forcément échec, mais déception. Alors, en magasin Monde ou France euh, La personne n'a pas précisé. Comme tu veux. Alors, en France, c'est Cerber. Ouais. Le plus gros succès magasin France. Mm -hmm. Mais parce qu'il se vend avec le KS, on en a aussi livré. Mais c'est aussi un jeu qui marche bien, mais qui est moins. Enfin, qui est un jeu magasin. Mais voilà, Cerber, c'est beaucoup plus un jeu taillé pour les boutiques françaises. Euh, puis il y a de la GSS sur Cerber. Euh, et pardon, la deuxième question c'était quoi du coup parce que, je, la Il y avait euh, votre plus gros succès. Plus grosse déception. Plus grosse déception. Ouais. Grunt. Alors on ferme cette parenthèse de SAV, donc tu peux reprendre ton temps pour répondre. Euh, mm. Pourquoi, comme certains éditeurs français, pour localiser, vous ne passez pas par une plateforme comme Game on Tabletop ce vous... bah, bah, Ça c'est typiquement pour les boutiques. Là pour le coup, tu vois, le design, il râle un peu. Mm. Là c'est un truc qu'on pourrait faire, ça serait plus rentable. Par rapport à notre distributeur et au, au truc des boutiques et, et comment on travaille avec les boutiques, si, je peux le dire, je, je, je trouve que c'est un petit peu compliqué de leur dire, ok, les 700 premières boîtes, vous, enfin les 700, c'est un jeu, on n'en vend pas non plus 15 000 hein, euh, en France, tu vois, Ah bah, je les ai déjà grillés en fait. Je vous ai déjà grillé ça et euh, bah, si ça passe ce cap-là, il vous reste les boîtes qui sont là. Du coup, même pour les commerciaux et tout, c'est un peu compliqué. Et du coup, on nous reprocherait encore plus qu'on nous reproche sur caisse, tu vois le truc parce que là pour du jeu qu'on a pris pour des boutiques où il n'y a même pas où il y a pas de stretch goal et tout. Voilà, après il euh, y a des jeux clairement et je le vois une partie des éditeurs qui met sur c'est Gamon. Je pense à Lucky Duck avec Dice Throne là par exemple. Franchement, le jeu, il n'était pas faisable autrement. Enfin, ouais. les marges elles étaient enfin les prix, les marges, tout. Donc j'imagine il a besoin de rentabiliser ça pour pour pouvoir faire le truc. Sinon, en fait, le jeu n'arrive jamais, en fait. Et le Duck, lui, il avait envie de faire ce jeu. Et franchement, les joueurs, ils devraient... Ben, ils sont contents, tu vois, de ça. Et du mmh. coup, c'est super qu'il l'ait fait. Maintenant, j'imagine, et j'en suis sûr, et si tu lui demandais, il te le dirait, que ça doit un peu râler au niveau des boutiques. Mais après, il a plein d'autres jeux qui vont en boutique. Et voilà, comme je te dis, bah oui, on essaye d'être avec les boutiques. Et même avec nos distributeurs, on n'est pas toujours parfaitement en phase. Mais à un moment, bah chacun essaye un peu de tirer son épingle et puis on essaye aussi de trouver des solutions en commun. Alors on m'a beaucoup parlé sur euh, quand j'ai sollicité des gens de, de jeux un petit peu plus anciens comme euh, Invasion, comme Grumpf que tu viens de mentionner, comme mmh. Montada dont tu as parlé aussi, euh, qui ont peut-être eu un petit peu plus de mal pour certains à trouver leur public ou pas le succès que, que d'autres jeux la boîte de jeux ont connu. Est-ce qu'aujourd'hui ça te paraît très pertinent aujourd'hui ou dans un avenir proche euh, d'utiliser l'aura que vous avez aujourd'hui pour remettre ces jeux en avant et les remettre au goût du, du, au goût du jour alors, euh, chacun de ces jeux a des problématiques différentes. Mmh. On va commencer par Grumpf. Grumpf, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé et tout ça. Je le referai plus, Grumpf, parce qu'en fait, c'est pas le... Enfin, le fond du jeu, je continue à trouver ça chouette, etc. Et on, a, on avait des super retours. En fait, ça a été d'autant plus une déception qu'on avait des méga retours. Sur, sur Salon, les gens voulaient acheter les prototypes. Euh, mais en fait, imagine-toi dans une boutique, tu rentres, on te présente un jeu, et la seule façon de présenter Grumph, en fait, les mots qui vont venir, c'est rapidité observation. Mmh. Et en fait, rapidité observation, tu as déjà l'impression d'avoir joué à des dizaines et des dizaines de jeux là-dessus. Et il y a des hits là-dedans. Et en fait, ce n'est pas ça que tu vas prendre. Après, il y avait des... Je pense qu'en édition, la cover, ça n'allait pas. Bon, on était un peu plus jeunes, ce n'était pas assez familial. Bon, bref, il y a d'autres choses. Mais... Et du coup, c'est un problème. Et du coup, le jeu, même aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je... En... Je saurais faire mieux parce qu'en fait, je pense que c'est le type de jeu qui est compliqué à vendre et que je ne sais pas bien vendre. Il euh, y a d'autres éditeurs qui savent très bien vendre ça. Et voilà, c'est plus ça le truc. Le Grimf, c'est une... en plus, c'était vraiment un jeu où il y avait trois éditeurs dessus. Enfin, il y a eu un stop. Et d'ailleurs, il y avait un jeu qui, y avait deux jeux qui ressemblaient à l'époque parce qu'il y a toute une histoire autour de Grimf. Il euh, y avait un autre jeu en fait qui est sorti en même temps. Ils étaient au même concours de proto un jeu d'Antonin Bocara qui s'appelait au départ débourse et qui est sorti sous le nom de Jelly Squad Monster ou un truc comme ça chez chez libellude et, et qui, je pense, a été un four aussi, parce que mais je ne veux pas parler pour les Belludes. Et en fait, les deux jeux partageaient cette espèce de truc de frénétique et un peu en temps réel, etc. Et en fait, euh, bah, ils ont eu le même destin, puisque c'est ce type de jeu qui est un peu compliqué à vendre. D'accord. Euh, pour... Euh, donc tu m'as dit Montana, Montana c'est un autre genre, c'est plus que... C'était une localisation, on avait un peu refait les illustres, tout ça, mais... Je ne suis pas hyper content de la cover, je pensais plein de petites choses mais beau à bout, mais après Montana, ça a été quand même ok, hein. on en a bien vendu, les derniers on les a euh... vendus en promo, mais c'était correct, franchement, pour un jeu de ce type. Euh... Voilà, c'était un peu allemand, moi j'aimais beaucoup Montana. Euh... Je qu'en termes de course, en fait en termes de gestion hyper courte, c'était chouette, mais voilà. Et Invasion, pour le coup, là, si je devais un jour en refaire un, ça serait plutôt Invasion, mais il y aurait besoin d'un énorme retravail sur le downtime du jeu, en fait. Mais c'était mon premier jeu, j'y connaissais pas grand chose. Je pense que je le ferais différemment aujourd'hui, parce que cool, les rôles sont pas au même niveau de difficulté, les parties sont un peu longues et tout ça, donc il faudrait plus trouver des mécaniques pour plus jouer en même temps, en simultané. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y en a un un jour, je pense pas que je le ferais, mais si je devais le refaire, ce serait plus Invasion, parce que je pense que c'est celui où avec un peu de travail, il pourrait revenir au goût du jour. D'accord. Il y a des gens qui mentionnent bien sûr la campagne de Clash of Rage qui a eu donc des soucis, bon, de délai mais c'est pas tant le sujet. Euh, les gens te demandent en fait si euh, c'est un jeu qui a atteint ses objectifs en termes de caisse. C'est-à-dire qu'on avait l'impression à la fin de la première campagne que euh, on donnait les stretch goals par, euh, par paquet en les regroupant parce qu'on savait qu'on n'atteindrait pas les, les paliers les plus hauts. Euh, alors est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une illusion Est-ce que début de la deuxième campagne, on a donné un peu ce qu'on n'a pas pu donner à la fin de la première, faute de stretch goal atteint Ou est-ce que c'est complètement une illusion et que oui le jeu a vraiment cartonné selon vos attentes pas du tout euh, c'est pas une illusion le jeu il a pas top marché après je sais pas si c'est par rapport à nos attentes qu'en fait c'est les stretch goals on essaye de les faire on a une liste je sais pas là je vais démystifier un peu le truc mais c'est pas <rire> on, on fait des paliers en se disant ah ouais la dynamique ça va être ça mais du coup on l'ajuste au fur et à mesure mmh. après effectivement on a un peu trop augmenté les paliers au départ ou trop dilué au départ, donc on a dû re-rationaliser vers la fin, mais c'est pas tant ça qui fait qu'à la fin, il y avait plus de stretch goals ou pas, c'est pas genre qu'on s'était dit, ah, ça va aller tout là-bas et on en a plein. Et, et la deuxième campagne, il n'y avait pas de complément qu'on n'avait pas mis de la première, sauf le héros. Si le héros qui est sorti à la deuxième campagne, on ne l'avait pas sorti dans la première. Mais vous n'êtes pas euh, déçu de, mais... de Alors, moi je ne suis pas déçu de Clash of Rage, parce que j'y ai beaucoup appris. Après, financièrement, c'est un jeu qui nous a fait perdre beaucoup d'argent pour le retard, parce que bah, c'est tout, quasiment une année. Alors, ce n'est pas une année creuse, on ne fait pas que ça, mais c'est une année où bah, tu as des salaires, des frais, etc. Et bah, pendant ce temps, tu pas... Tu as, as déjà ton argent, donc euh, tu avais prévu qu'il dure un an, bah, il doit durer deux ans. Après, c'est des frais de prod qui ont un peu augmenté, c'est des frais d'envoi qui ont doublé, c'est voilà, plein de choses. C'est quasiment très peu d'export, en fait, même c'est la deuxième campagne. Qui a permis de faire de l'export sur le jeu mmh. euh, voilà mais globalement c'est un jeu où on y a été un peu la fleur au fusil je pense en termes de figues euh, on mmh. savait pas trop où on allait et je pense enfin pas où on allait on savait où on allait mais on savait pas trop comment le vendre voilà après euh, c'est la vie euh, globalement saison 1 saison 2 clash of raids c'est beaucoup d'argent de perdu euh, mais beaucoup de choses à prise mais après bah, il faut peser je pense que voilà on a et je quand on a fait le jeu, on a essayé de pas se dire, bon, bah là, ça n'a pas relevé autant d'argent, on va tout tirer à la baisse. On s'est dit, OK, on fait quand même le jeu comme on voulait le faire, beau, et tout, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On perd de l'argent là. Et c'est pour que, aussi qu'on montre certaines qualités de produits et qu'après, bah, on rebondisse avec d'autres choses. C'est la vie d'une entreprise. Mais ouais, enfin, je sais pas si tu veux parler chiffres, mais un Clash of Red, je pense que facilement, et en plus, c'est une coédition. Donc là, je vais parler juste pour euh, la boîte de jeu. Je pense que c'est entre 400 et 500 000 euros perdus. Ouais. Okay. Il y a beaucoup de gens, qui, euh, tu parlais de chiffres, hein, qui, euh, qui posent des questions très très précises sur le fonctionnement euh, de la boîte. Euh, comment vous Alors, On peut pas rentrer dans le détail, hein, sinon l'interview va faire, euh, faire deux bonnes heures. Euh, mais globalement, si tu veux donner une aper un aperçu aux gens que ça intéresse, est-ce que vous recevez beaucoup de protos Est-ce que vous bossez avec beaucoup d'auteurs Comment, quand vous concevez un projet, vous anticipez avec le fabricant euh, la suite euh... Est-ce que tu peux te tracer un petit peu une ligne sur tout ça Ouais, donc euh, en général, on reçoit beaucoup de protos en ce moment, on n'en prend plus, mais on reçoit beaucoup de propositions. On demande toujours une vidéo pour se faire une idée. Si la vidéo de présentation, on va dire une vidéo de 2-3 minutes, elle nous plaît, on demande les règles. Si les règles, elles nous plaisent, on demande un envoi de proto. Déjà, là, on a écrémé euh, 99%. Euh, mmh. Ensuite, parce qu'on reçoit des. Enfin, maintenant, on en reçoit moins parce qu'on a fermé les. On a mis un message comme quoi on n'en voulait plus, mais. Bref. Euh, ensuite, on va, euh, on va tester. Si ça nous plaît, on, recontacte, on va faire une ou deux parties. Des fois un peu plus si on a besoin, mais en général, tout de suite, tu, tu sens si ça t'intéresse ou pas. On va discuter avec l'auteur. Si ça lui va, enfin, on fait les contrats, on signe. Et ensuite, on travaille avec les auteurs. Donc, nous, on a une politique plutôt de les intégrer à notre euh, fonctionnement. Donc, on les voit, on échange, on fait des parties et tout. Et on commence par faire le jeu au mieux. Ensuite, on réfléchit au matos, ensuite on fait deviser, viser. Euh, et si là, ça ne passe pas en termes de coût, bah, on réfléchit à comment réduire. Euh, voilà. Tu sur un. En moyenne, sur combien de temps, là Sur ce que tu viens de nous raconter, à partir du moment où tu reçois le proto Trois ans. D'accord. Jusqu'au moment où il sort mm -hmm. okay. Deux ans, trois ans. Après, il y a des jeux comme Demio, c'est cinq ans quasiment. Oui, je peux comprendre pourquoi. Euh... Mais. Pff, et le jeu, il a tellement changé bah après l'auteur maintenant c'est mon pote alors du coup tu vois tu gagnes d'autres trucs quoi c'est enfin, c'est chouette euh, après je y a là où c'est le... la plupart de nos jeux on les signe en fait pas tellement comme ça on les signe sur les salons sur rendez-vous en fait donc sur les salons pour prendre un rendez-vous en tant qu'auteur bon quand il y avait quand il y aura des salons euh, c'est euh, c'est plutôt bah, pareil vidéo règle et là on sélectionne on donne un créneau et on joue avec la personne et du coup ça permet de se faire une idée super vite Ouais. Ok. Alors on change complètement de sujet là, on est vraiment sur des, encore une fois, sur les questions de la communauté. Donc il y a un petit peu de tout. De euh, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le, le changement d'illustration de Cerber et qui avaient du mal à le trouver justifié. Parce que beaucoup préféré le, le précédent. C'est vraiment pour qu'il se vendent mieux à certains endroits ou il y a une raison derrière tout ça, une autre raison. Ça c'est des questions de, de, de forums un peu plus geek et je le dis très positivement, mais un peu plus hardcore gamer <rire> qui vont préférer la première cover parce qu'en fait la deuxième elle est déjà trop hardcore pour la plupart des marchés pour Cerber. En fait, Cerber, c'est un jeu qui s'est plutôt bien vendu. En France, très très bien vendu dans le monde, on va dire correctement vendu, mais qui a très bien marché en France. Et en fait, la France est un marché hyper mature où tu as, as plein de sensibilités qui sont représentées, etc. Mais il y a beaucoup de marchés dans le monde qui sont beaucoup plus balbutiants. Et du familial, parce que Cerber, ça reste un jeu relativement familial dans son approche. C'est un party game joueur un peu, mais voilà, c'est pas, pas du gros jeu. En fait, la couverture, elle est encore trop geek, même la deuxième, elle est. Ils avaient besoin d'un truc beaucoup plus immédiat où on comprend un cerbère qui court après des mecs qui rigolent, tu vois. Enfin, plus, je vais dire, poète-poète, euh, tu vois. Et on nous a souvent retourné dans pas mal de pays que Ah ouais, mais le jeu, il est chouette, on s'en a rigolé, mais on comprend pas l'ambiance, en fait. L'ambiance, elle est trop effrayante parce que nous, on veut vendre ça à des familles. Presque en super. Enfin, pas en super, mais tu vois, genre supermarché quoi. Et ça, c'est une problématique que tu, euh, que tu découvres avec Cerber ou tu as l'impression qu'avec l'émergence peut-être de marchés dans certains pays, il va falloir de plus en plus adapter son visuel, ses visuels euh, à chaque marché Alors, je, je l'ai découvert ou avec Cerber plutôt oui. Alors, après, on a toujours conscience, mais en tout cas, elle m'a vraiment sauté aux yeux avec Cerber. Et après, oui, alors ça, s'adapter sur les marchés, c'est récemment un éditeur que je ne citerai pas me parler d'un jeu où il démarche tous les partenaires du monde, et, enfin tous les partenaires qu'il a pour le localiser, et il a des refus de tout le monde à cause des illustres, et il a dû changer 100% des illustres du jeu pour pouvoir le vendre dans le monde, parce qu'à un moment, celle-là, c'était juste niette en fait, ça ne va pas passer. Mmh. Et c'est vrai qu'en France, tu vois, notamment avec la BD et tout ça, on a des styles graphiques très étendus, mais la BD, c'est vraiment hyper franco-français, enfin belge, un petit peu des territoires, euh, mais en fait francophones, mais même au, au Québec et tout ça, la BD franco-belge, ça ne se vend pas en fait. Et donc, tous ces styles-là, toute cette palette de styles euh, qu'on peut avoir là-dedans, bah, en fait il y a plein de pays à qui ça ne parle absolument pas et ça ne correspond pas à leurs critères du jeu de société. Et du coup, ça ne rentre pas dans leurs magasins, etc. etc. Et ça, on le vit euh, sur le jeu familial beaucoup plus que sur le jeu euh, Bien sûr. gamer, en fait, où, où là, le mec se renseigne, ils sont plus, ou plus ouverts. Ils ont plus l'habitude et du coup, ils sont prêts à prendre des univers un peu plus différents graphiquement mais sur la famille il faut vraiment aller dans des enfin, très souvent sur des choses attendues il faut pas les entre guillemets les effrayer il y a beaucoup de gens qui ont relevé que sur les derniers projets euh, dans leur actualité sur Kickstarter on avait moins de fluff que euh, sur des projets comme Oakley ou Netatanka. est-ce que c'est un choix ou est-ce que juste euh, je sais pas c'était pas la même personne on a l'impression de moins être embarqué dans une aventure euh, sur les derniers ouais euh... alors c'est pas la même personne euh... je Là, on en a parlé mercredi, c'est marrant parce qu'on a une réunion tous les mercredis, euh, où on disait que justement, on pense que c'était plutôt un move euh, pas top et qu'on va retourner vers un truc plus... Ça va faire plaisir à du monde, ça. Plus narratif, mmh. en fait. Alors, c'est toujours des mouvements qu'on fait parce que quand on... Sur de a wonderful world, le premier, tu sais, on avait... Nos actuels, ils étaient thématisés. Complètement, oui. Et il y avait deux, trois mecs qui avaient envoyé des messages vraiment très désagréables à base de euh, « qu'est-ce que vous faites C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça, vous êtes des imbéciles, arrêtez tout de suite de nous m'envoyer des mails et tout. Enfin, » Et du coup, d'un coup, tu te dis « oula !» Enfin, tu sais, tu prends ça et tu te dis « peut-être c'est pas la bonne solution, on va peut-être leur reparler plus, tenez, vous avez débloqué trois cartes. Mmh. » Et en fait, bah, quand on l'a refait, là, bah finalement, non, en fait, on aime bien vendre l'univers et tout. Donc là, sur « It's a wonderful kingdom », c'est vrai que je, je, je refais un travail plus proche de ce qu'on avait pu faire sur un outlive, sur un It's So Wonderful euh, première campagne que sur Demio ou sur la deuxième campagne de It's So Wonderful okay. bon on ne peut pas terminer cette interview euh, même si elle est déjà assez longue sans parler un tout petit peu de Wonderful Kingdom euh, mm. et peut-être aussi alors il y a j'ai donc je te laisserai le, le micro ouvert hein, donc pour euh, parler un petit peu, de donner peut-être des news sur, sur Kingdom, euh, ce que tu peux ou ce que tu veux nous donner, et euh, il y a aussi un peu des rumeurs qui fusent dans tous les sens, on parlait d'un gros jeu expert qui serait en, en préparation, euh, qu'est-ce que tu as le droit de dire, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qui est vrai ou même complètement faux sur Kingdom ou en général sur oh, nos développements Bah, développement tu Kingdom, oui, si tu as des news à nous donner ou un petit peu de. Un petit peu de, de quelque chose, oui, ça nous intéresse, bien mm -hmm. sûr. Et sur éventuellement une, une autre nouveauté, une autre excluptorée autre Bah, sur Kingdom, euh, bon, j'en ai déjà pas mal parlé, mais. Mais. Euh, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que, en fait, ça me rappelle. En tout en gardant ce que j'adorais dans It's a Wonderful World la production séquentielle, l'effet moteur, l'effet un peu jouissif, de, tu vois, au quatrième tour, d'avoir toutes ces ressources et ces cartes qui s'enchaînent, d'avoir un vrai truc de duel au milieu, que, que moi j'aime dans Magic, tu vois, de bluff, de... Attends, j'ai fait ça, enfin, je sais pas si tu joues à Magic, mm -hmm. mais dans Magic, il y a tout ce truc de quand tu connais la méta, de... Attends, il a gardé trois mana ouverts, ça veut peut-être dire qu'il va faire ça, est-ce que je vais dans son trick ou pas. Alors, ça, on n'est pas à ce niveau-là, hein. mais dans un truc où on va cacher ses cartes et quand ça passe, t'es comme un dingue, quand ça passe pas, bon bah t'es la merde, Putain, fait chier ma partie, <rire> voilà, donc des fois, tu tentes des, un peu des tapis, mm. et du coup, j'aime beaucoup ça, notamment avec le module Menace, mais en fait, tous les modules ont cette possibilité-là, et avec plein de, d'ailleurs, les modules pour que ça varie vraiment du moins interactif, pour ceux qui préfèrent It's a Wonderful World au plus interactif, puisqu'on a un module, dont je n'ai pas de temps parlé, mais qui s'appelle Conquête, où on va même faire de la prise de territoire, euh, donc voilà, Donc de proposer vraiment ce bac à sable, que j'avais un peu décliné dans les campagnes d'It's a wonderful world avec des petits scénarios qui chaque fois étaient un peu bac à sable avec des nouvelles règles bah d'avoir des modules qui permettent de pas tout le temps jouer à la même chose mais d'avoir de la variété sur le jeu donc je trouve voilà, Kingdom c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup ça reste en deux joueurs donc c'est aussi des choses qui vont des fois moins plaire, enfin c'est un et deux joueurs mais voilà mais euh, je suis vraiment fan de, du jeu et de ce qu'on a fait, enfin de ce que, euh, on a fait avec Frédéric et games donc euh, voilà j'aime beaucoup j'espère que ça plaira aux gens et euh, après pour la suite donc il y a les jeux qu'on a annoncé en boutique, donc on parlait de Enquête à Los Angeles, Los Angeles Reef Force et euh, euh, Furnace, mm -hmm. c'était le nom original Léo Fourneau en français. On a aussi une extension pour au de ta main qui arrive en fin d'année, mais tout ça je l'ai annoncé. Euh, maintenant sur le, les KS, on a un projet qui devrait arriver euh, sur KS cette année euh, probablement, qui non, le nom de code est Moon, euh, qui est un gros jeu de gestion. Euh, vraiment, là, je me suis remis à faire des parties parce que j'ai repris le développement vraiment hyper chouette, euh, un peu dans une thématique, je vais dire interstellaire, mais c'est pas euh, le truc où, euh, voilà, la Terre est, est polluée et l'humanité depuis la Lune doit faire décoller des navettes pour, enfin, des vaisseaux en fait, pour coloniser des planètes habitables. Voilà, donc on joue euh, chaque nation qui essaye de, de prendre le pouvoir dans chaque navette en fait, en gros via des, un petit système de, de gestion. Et, et le jeu, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est... Enfin, je trouve qu'il est, pour un Eurogame, très thématique. Parce que le but du jeu, c'est de faire décoller les navettes dans un certain nombre de tours. Et qu'il y a une course pour être le majoritaire. Et à la fois, il faut faire décoller ses navettes, développer son activité. Et, et c'est un chouette jeu avec un craft de tes ouvriers. donc Tes ouvriers, ils évoluent au fil du jeu. Enfin, tes ouvriers, en fait, c'est des groupes d'ouvriers. Un peu comme si dans Outlive, je ne sais pas si... T as déjà vu la version de Luxe, mais peut-être des petits bonhommes sur les socles. Et en fait, c'est comme si tu, bah, tu pouvais changer tes bonhommes pour les, les crafter et qu'ils fassent d'autres choses. Donc ça, c'est chouette. Enfin, euh, c'est un très beau projet d'un euh, super auteur. Euh, donc voilà, ça, c'est un, un, un jeu qui arrive, dont j'avais un peu parlé. Et après, on a d'autres euh, jeux. On a des choses qui se réfléchissent dans les gammes It's a Wonderful. Donc là, je vais moins en parler, mais après euh, Kingdom. Donc là, un peu plus loin, on va dire 2022, peut-être euh, un peu loin. Euh, parce qu'on n'a pas encore développé et tout. On a, euh, on a un jeu que j'aime beaucoup, qu'on fait avec un auteur qui s'appelle euh, Jean-Philippe Sahu, euh, qui est un jeu 1 et 2 joueurs, encore une fois. Euh, alors, on est en cours de développement, donc peut-être ce que je te dis là, bah, à la fin, ça ne sera pas tout à fait ça. C'est sur un esprit roguelike, en fait, mais vraiment. Euh, moi, je suis un gros joueur de Isaac, Binding of Isaac, je ne sais pas si tu oui, connais. Oui. Euh, voilà, j'ai 600 ou 700 heures sur ah, le jeu, voilà, c'est vraiment un mes jeux préférés. Mm. Ah ouais, ouais je l'ai fait, enfin vraiment, j'ai beaucoup beaucoup beaucoup joué. Et, et en fait, où après j'ai joué à Slay the Spire, mm. j'ai trouvé bien, enfin, par rapport à Isaac, mais après Isaac c'est tellement <rire> énorme que voilà. Après quelqu'un qui, qui va taper Isaac sur Google et qui va aller voir, il va se dire oh, « de quoi on me parle c'est tout mais voilà, dans cet esprit roguelike et build, et, et puis des sessions que tu recommences et tout. Et du coup, bah voilà, j'ai travaillé euh, avec Jean-Philippe sur un concept. Et franchement, ça avance bien et j'en suis super content. Et je pense que ce sera un, un super jeu euh, dans le sens où tu builds ton truc, ton équipe, et bah, chaque partie. Donc en fait, là, tu mentionnais beaucoup de parties, mais on va dire. Euh, quand tu vas terminer cette espèce de campagne, bah, tu n'auras pas le même jeu que ton voisin, en fait, parce que tu l'auras buildé différemment et tes équipes seront différentes, etc. Et ça, ça me plaît assez. Euh, et après, bon, là, on a un autre truc euh, qui est, je vais en parler vraiment en creux. Si ça se fait, ça sera annoncé euh, le mois prochain. Vraiment un très gros truc. Donc, c'est encore en période de contrat, etc. Donc, euh, voilà. Euh, et ça, ça sera, je pense, sur quoi, en tout cas, une bonne grosse annonce. Si ça se fait. Mais si du coup, le mois prochain, vous n'avez pas de bonne grosse annonce la boîte de jeu, c'est que ça ne se fait, que ça pas. se fait pas. Et sachant que, vu les difficultés qu'a Code en ce moment avec les serveurs OVH, on sait pas... Ouais, alors peut-être pas, du coup, ça et sera, sera peut-être sur code. Pas mais... tout de suite, ou pas sur, sur code, ouais. Bon, en tout cas, oui. euh, les gens qui êtes sur code, feu code, euh, globalement, on te remercie énormément pour ta, ta présence, parce que tu viens personnellement sur le forum, tu pas un, un CM, ou ce qui serait pas ça en soi, hein, mais euh, tu viens, tu t'exprimes, tu, te, tu défends, tu échanges, et, euh, et même si j'ai essayé un petit peu de, de te piquer aujourd'hui, parce que c'est euh, un petit peu mon rôle, euh, globalement, tu as une communauté qui, te, qui vous soutient et qui vous remercie pour le travail que vous faites, donc je... À chaque fois que c'est le cas, je le mets en avant aussi à la fin de l'interview. Est-ce euh, que, avant qu'on se quitte, tu veux nous citer les prochaines échéances en dur à venir Est-ce que tu as des dates à nous donner Est-ce que tu as des, des choses qui arrivent très prochainement là des, bah, La prochaine, vraiment la plus proche, c'est la campagne KS de Kingdom. Normalement, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça démarre le 20 avril. Mais la date n'est pas... Si, c'est ça. Le mardi 20 avril, normalement. Pour nous, c'est la vraiment prochaine grosse échéance. Ouais. Et puis, cette annonce dont je te parlais, si tant est qu'elle arrive, mais c'est en bonne voie, en tout cas, ce euh, sera à peu près pour euh, euh, la même période. Et là, je, je pense que si ça arrive, ça fera plaisir à pas mal de monde. D'accord. En enfin, on espère, en tout cas. Merci beaucoup, Benoît, pour, euh, pour cette heure passée avec moi et, et d'avoir répondu si honnêtement à, à toutes les questions euh, que j'avais proposées. Bah, merci à toi, en tout cas. Et puis, voilà, bah, j'espère que